Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech en compagnie de Vanessa Wilmoine de chez Group Seb euh, dont ces deux marques font partie, Calor et Rowenta, pour une vidéo très importante. On parle de deux marques, Rowenta et Calor, et le titre principal, ne pas détartrer votre centrale vapeur. Ne pas en tout cas utiliser de détartrant. Et pas de vinaigre. Voilà, c'est important car ça peut abîmer les centrales. Absolument. Vanessa, merci beaucoup tout d'abord d'être là. Tu vas nous expliquer en ton rôle de responsable, donc service après vente et service consommateur pour deux pays, le, la Belgique et le Luxembourg. Donc voilà, avec neuf marques que tu as, tu, tu connais un grand rayon quand même. Tu vas nous expliquer ce qu'il faut faire dès lors pour ne pas mettre de produits détartrants dans sa centrale. Tout d'abord, l'eau. Super importante, l'eau que vous allez utiliser. Donc les produits Centrale vapeur, Calor et Roventa sont conçus pour fonctionner avec de l'eau du robinet non adoucie. Voilà, donc pas d'eau d'adoucisseur dans, dans votre centrale vapeur, car il y a du sel voilà. dans certains, la plupart en tout cas. La plupart, effectivement, généralement utilisent, je pense, du sel, et ce sel ne va pas euh, bien euh, avec, avec nos centrales. Centrale. Ce qui pourrait arriver, c'est d'avoir même des petites euh, coulées brunes, qui sortent de votre fer si vous utilisez de l'eau adoucie. De toute façon, si vous avez des taches brunes ou une Quelque coulée, de toute façon, ça sera toujours effectivement un problème d'eau ou effectivement d'entretien. Voilà, Petit détail, vous avez normalement sur votre installation, si elle est faite correctement, un robinet d'eau de ville avant votre adoucisseur ou dans votre maison, vous avez normalement un ou deux robinets. Faites un bidon avec de l'eau de ville, mais autre chose, il n'y a, a pas que cela. En fait. Si vous avez dans votre région une eau qui est très calcaire, alors là vous allez prendre un petit bidon de 5 litres, vous allez faire la moitié de l'eau de ville non adoucie et vous allez acheter un bidon de 5 litres d'eau déminéralisée non parfumée. Non parfumée, parce qu'on a de plus en plus à odeur lavande, odeur sans bon, odeur air pur, rien du tout. Non, non okay. c'est un mélange 50-50. Okay. Mais on aura quand même du calcaire dans la centrale. Oui, c'est la raison pour laquelle dans le mélange, on vous recommande d'utiliser de l'eau du robinet. Non, non, le angustique. calcaire est utile pour faire cette fameuse vapeur qui est Il dans faut... le repassage. Il faut en effet avoir un peu de calcaire pour avoir une belle vapeur okay. lors de l'utilisation. C'est important aussi de signaler ceci, car on a beaucoup de gens en magasin qui reviennent avec ça. Souvent, les gens, quand ils repassent sur leur planche, ils utilisent le bouton vapeur pratiquement appuyé en permanence. La vapeur ne repasse pas. La vapeur, elle aide à rentrer dans le vêtement. Ce qui repasse, c'est la température de la semelle. La vapeur aide à rentrer dedans. -à la vapeur va vapeur, défroisser, défroisser le linge voilà. et c'est effectivement la chaleur de la semelle qui va donner une belle qualité. Le côté lisse. Si vous utilisez trop de vapeur, tout d'abord, la centrale va évidemment pomper, énorme, pomper énormément. Surtout, vous allez vous mouiller voire peut-être même avoir une flaque d'eau, dans les cas extrêmes, en dessous de votre planche à repasser. Donc, la vapeur... Mais surtout, vous n'allez pas avoir un beau passage Un beau résultat. Non, parce que c'est vraiment en fait la chaleur qui va vraiment donner une belle chemise. Une belle chemise, voilà. Euh, ce qui est important également, si par exemple j'ai un peu de traces de calcaire dans mon réservoir, comment peut-on faire pour entretenir son réservoir donc, donc là, on parle bien du réservoir, ce n'est pas la cuve important. Comment on peut nettoyer son réservoir si on a un peu de traces dedans. Si vous avez du calcaire, effectivement vous le verrez dans votre réservoir et ça va vraiment dire qu'il faut absolument utiliser le mélange 50-50. Et est-ce qu'on peut, peut le nettoyer avec un peu de produit détartrant, sans le brancher, le secouer et jeter au robinet, par exemple On le déconseille malgré tout. On le déconseille, oh. on le déconseille malgré tout. La deuxième chose à faire, quelle est-elle Surtout ne mettez jamais d'additifs. D'accord. Donc, euh, pas de parfum à l'intérieur, euh, pas non plus de petite flapule qui est éventuellement au repassage ou que sais-je. N'utilisez pas non plus euh, l'eau qui vient du sèche linge du frigo. En fait, toutes ces eaux, une fois qu'elles vont être chauffées à l'intérieur de la cuve hein, oui. en, en, en inox, elles vont euh, faire des dépôts, elles vont... Tout, tout va chauffer, ça va faire des dépôts, et c'est à ce moment-là que vous allez justement avoir des, avoir des taches sur votre linge. Une eau de ville, elle ne elle, elle peut pas tacher le linge, ce n'est pas possible. Donc si à un moment donné, vous avez des le, taches de sur votre est linge... également. Hein, donc, voilà. voilà, donc une eau de ville, ou si vous faites le mélange 50% d'eau déminéralisée, non parfumée avec l'eau de ville, vous n'aurez jamais de sur votre linge. D'accord. Deuxième chose à faire, nettoyer, en tout cas enlever la tige anti-calcaire ou collecteur de calcaire. On parle ici de nouveau, je répète, d'un fer calore et d'un fer rohenta, pratiquement tous les modèles maintenant ont ces fameuses tiges Oui, tigeons. effectivement, c'est une effectivement. tige en fait, qui va récolter. Donc en fait, là, c'est la chaudière. Et dans cette chaudière, c'est là où en fait, vous remplissez l'eau dans votre réservoir. Et il y a une pompe qui va demander à l'eau du réservoir d'aller dans la chaudière. Et c'est là que va se produire la production de la vapeur. donc C'est là que l'eau est chauffée. Euh, fer éteint. Oui. Et refroidi Absolument. Okay. Là, ce que, là ce, Thomas, ce que tu es en train de faire, effectivement, c'est soit avant une séance de repassage, c'est ce que je conseille, voilà. et une fois par mois. Sachez toutefois que de plus en plus de nos modèles ont un petit témoin anti-calcaire. Donc là, quand vous avez un petit témoin anti-calcaire qui s'allume sur votre panneau de configuration, ça veut dire qu'il est temps effectivement de réaliser un petit rinçage un petit de la cuve et de nettoyer cette tige anti-calcaire. Ceci va être rempli de calcaire, rempli, un peu Si exagéré. vous avez utilisé le mélange, vous en aurez forcément beaucoup, beaucoup moins. Donc, effectivement, si vous voyez par contre que toute votre tige ici qui est remplie de calcaire, là, vous pouvez tremper la tige uniquement dans de l'eau avec du vinaigre blanc ou du citron aussi. Vous laissez tremper et quand la tige est propre, vous la rincez et vous la remettez dans... Ce, ce, qui, est, ce qui est important également, quand on a ouvert ce cycle, je le répète encore une fois, la centrale est bien à froid et débranchée. Les cuves, tu m'as dit, sont en inox. Oui, elles sont justement en inox pour éviter justement que le calcaire n'adhère à l'inox. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on conseille... C'est que vous secouez, vous secouez votre cul, vous vous mettez forcément au-dessus de votre robinet. On met un peu d'eau dedans, voilà. Oui, mais vous assez avez assez toujours, la... un, rest toujours de un reste d'eau tout de, de toute façon dedans. dans la chaudière. Et on la, et on la vide et manuellement. Et alors vous, comme la, ça. Voilà, vous la videz manuellement et vous secouez. N'hésitez pas à remettre de nouveau de l'eau du robinet, de secouer et de rincer. Faire sortir tout ça. Voilà. Là, en faisant ce procédé, vous avez et nettoyé la tige anti-calcaire, mais vous avez aussi retiré l'excédent, enfin l'eau que vous aviez dans votre chaudière. Et Tout là, on est sûr que la centrale est vraiment bien installée. Avec quelle fréquence doit-on faire cela Nettoyer la tige et nettoyer sa cuve. Alors, comme je le disais, la majorité maintenant, quand même, des centrales vapeur possèdent un témoin qui vous dira quand vous devez procéder. Rinçage de la cuve. C'est un petit boulier-compteur en fait, ceci. Voilà, c'est de la carte électronique en fait qui va à un moment donné, c'est fo en fonction de l'utilisation de la vapeur justement. Voilà, donc oui, il ne va pas, voilà, il n'y a pas un détecteur de calcaire non, pas à du tout. C'est pas, okay. pas en fait au nombre d'utilisations. Justement, les gens qui vont, comme tu le disais, utiliser énormément de vapeur vont forcément avoir une demande de, de, de, de nettoyage plus, euh, plus fréquente. Et s'il si n'y a pas de petit témoin anti-calcaire, faites-le une fois par mois. Voilà, n'hésitez pas à utiliser vos calendriers électroniques pour mettre un petit rappel de, de ceci. Alors, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais j'aime le principe parce qu'il y a plus en plus de fer qui l'ont, donc c'est un peu annexe. Vous avez maintenant des enrouleurs automatiques sur votre centrale vapeur. Il est important, primordial, je dirais même obligatoire, de dérouler l'entièreté de votre cordon afin d'éviter ce qu'on appelle techniquement un effet de self, c'est-à-dire une surchauffe de votre câble. Très peu de gens le font, OK, mais c'est indispensable. Avant il était il y avait un petit un petit autocollant à l'intérieur. Pensez à cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous avez des amis qui ont ce genre de centrale ou si vous allez acquérir ce genre de centrale, entre parenthèses d'excellente centrale, déroulez le cordon lors du fonctionnement. Voilà. Petit résumé de l'eau de qualité 50 50. Non adouci et eau du robinet. Voilà. Si on a une eau, effectivement, qui est assez calcaire, et c'est la majorité. C'est la majorité des, des cas. Nettoyez la tige calcaire et rincez la cuve. Rincez la cuve. Et, et c'est parti. N'hésitez pas à consulter votre mode d'emploi. Également, c'est important. C'est peut-être un peu bateau comme phrase, mais c'est vrai que ça vous aide à garder vos électroménagers plus longtemps à un bon entretien de vos électroménagers. C'est indispensable. Ce sont des électros de qualité. Un entretien de qualité est fatalement requis. Merci beaucoup Vanessa Avec plaisir Thomas pour cette vidéo aussi. consacrée aux centrales vapeurs. Ne pas les détartrer, mais un entretien, c'est surtout ça qu'il faut retirer. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Pinterest. Laissez, si vous le souhaitez, des pouces en l'air, des commentaires. Vous avez des liens dans la description. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir